Bonjour, je m'appelle Nicole Marie Meyer. J'ai perdu mon emploi et ma carrière en 2004 pour avoir signalé à ma hiérarchie deux fois des dossiers de corruption. J'ai fait jurisprudence en droit public, mais je n'ai pas retrouvé mon emploi. J'ai donc connu la solitude, l'humiliation, les procès, le chômage, les minima sociaux, j'ai vu ma santé se dégrader. Avec Transparency France, ONG de lutte anticorruption, nous avons donc créé une première cellule d'écoute et d'assistance juridique pour les lanceurs d'alerte, mais nos compétences sont uniquement la lutte anticorruption et aucune ONG n'a les moyens de défendre seuls tous les lanceurs d'alerte dans tous les domaines. C'est pourquoi nous nous sommes réunis, ONG et syndicats, afin de mettre en commun nos compétences et créer une maison des lanceurs d'alerte. Une maison qui les soutiennent et les accompagnent tout au long de la traversée du désert, jusqu'à ce qu'ils obtiennent justice et jusqu'à leur reconstruction. Aidez les lanceurs d'alerte en soutenant la maison des lanceurs d'alerte.